Bonsoir, on va, euh, on va commencer ce jeudi d'ACRIMED. Euh, merci d'être là pour ce jeudi d'ACRIMED de rentrée que nous allons consacrer à la précarisation du métier de photojournaliste. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, ACRIMED, Action Critique Média, est une association de critiques de médias créée il y a plus de 20 ans. Vous pouvez trouver nos publications, articles et vidéos sur notre site acrimed.org. ACRIMED a toujours mis en avant que de bonnes conditions de production de l'information sont nécessaires pour en assurer la qualité. Ces dernières semaines, notre association s'est mobilisée aux côtés des manifestantes et des manifestants contre la loi travail, car nous pensons que les ordonnances Macron vont aussi fragiliser les conditions de travail des journalistes. À ce sujet, si vous voulez connaître notre position, un tract est disponible à notre table de presse. Ce soir... Nous avons décidé de nous pencher sur le métier de photojournaliste, secteur particulièrement précarisé. La profession est confrontée depuis des années à de multiples difficultés. Baisse du tarif des piges, chute des commandes de la part des titres de presse, recours accru aux photographies institutionnelles issues des services de communication et aux photographies libres de droit. D'ailleurs, le CFPJ, Centre de formation des professionnels du journalisme, a développé un module de formation pour que les journalistes apprennent à illustrer leurs articles à moindre coût. Enfin, la syndication de contenu permet aux grands groupes de diffuser la même photo dans différents titres de presse en ne la payant qu'une seule fois. Face à, contexte... Face à ce contexte économique et la succession de décisions politiques néfastes, comme la loi Adopi de 2009, les photojournalistes se mobilisent. Rien qu'en 2016, la SCAM, Société civile des auteurs multimédia, a édité un manifeste revendiquant, entre autres, l'encadrement des droits réservés, la remise à plat du code de bonne pratique entre éditeurs, agences et photographes, datant de 2014, la mise en place d'un barème de pige. Seule cette revendication a abouti en mai 2017, avec la mise en place d'un décret fixant la pige à 60 euros minimum. Autre mobilisation, en décembre dernier, un collectif d'agences et de photographes, dans une lettre ouverte adressée à la ministre de la Culture et de la Communication, Audrey Azoulay, dénonce le non-respect de paiement des factures, notamment des groupes Le Monde et Altis. Il est demandé à la ministre de respecter l'engagement pris quelques mois plus tôt de suspendre les aides à la presse versées aux groupes concernés. Depuis, professionnels du journalisme et syndicats la, euh, intensifient la mobilisation pour revendiquer le respect de leurs droits. Pour évoquer la situation du métier de photojournaliste et les mobilisations en cours, nous avons invité deux membres de la coordination des photojournalistes. Jean-Claude Coutos, photojournaliste, parlera des évolutions du métier et des conditions de travail actuelles. Emmanuel Vire, secrétaire général du SNJ-CGT, journaliste à Géo, parlera de la situation à Prisma Media et de revendications en cours. Je vais passer la parole à Jean-Claude, puis à Emmanuel, et bien entendu après les... Après leurs interventions, nous aurons. Ouais, on va. Je vais finir. Nous, nous, nous aurons un temps d'échange euh, avec la salle. Ouais. C'est celui-là peut-être. A... Allô, allô. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Euh, bonsoir. Alors, euh, oui, j'ai accepté. J'ai accepté quand tu m'as quand tu m'as téléphoné. J étais, j étais un... Je t'entends de revenir de week-end, on était heureux, on était dans le train avec mon épouse, et donc j'ai accepté de venir quand tu parlais de la précarisation. Et puis après, depuis, depuis ces. Pendant 15 jours, j'angoisse parce qu'en fait je me dis. Je me dis moi, je fais partie encore de ceux qui, qui vivent encore de, disons, dignement de ce, de ce métier. Quoi. Et, et, et, qui, euh, et je rencontre beaucoup beaucoup de jeunes en faisant de la politique euh, principalement à, à Paris beaucoup beaucoup de, de jeunes photographes précarisés et euh, j'aurais souhaité qu'il y en ait ce soir pour, pour témoigner à, euh, à ma place mais c'est vrai que j'ai chose plusieurs choses à dire de par mon, mon expérience c'est vrai que j'ai commencé euh, à travailler dans les, dans les années 80 où, euh, au tout début des années 80 où... Euh, à Libération, on a, on a un peu inventé ce, ce système sur lequel on, on vit en ce moment, c'est-à-dire ce système de, de pige de, de permanente Quand je suis arrivé à Paris, il y avait des, des, des grosses rédactions de, de, de, de, comme France Soir, Paris Match, Le Figaro, qui avaient qui avait des gros, gros staffs de, de photographes. Euh, à Libé, on, était, on se voulait un peu plus moderne, et Kojol, euh, a, a, a, a, il me semble, puisque c'était tout, tout nouveau pour moi, je pense que ça ne se faisait pas vraiment avant, euh, à inventer ce, ce système qui faisait qu'on faisait travailler euh, que, que des photographes pigistes, on n'embauchait personne. Euh, c'était une, une, une époque de plein emploi. Euh, C'est vrai que pour les, tous les photographes, s'y retrouvaient très bien. Moi, je, je travaillais en, pratiquement en permanence pour Libé, mais dès que la chute, il y avait une chute de, de, de, de, dans l'actualité, où, où je pouvais aussi partir, euh, je ne sais pas, 15 jours pour, pour Télérama ou pour Géo ou pour l'Express, et puis retourner très facilement à, à bosser à Libé. On, on est toujours sur ce système, sauf qu'on n'est plus vraiment dans une époque de, de plein emploi. Et c'est devenu, et est devenu extra, extrêmement compliqué pour les photographes qui, euh, pour la plupart, travaillent une ou deux fois, euh, trois fois par, par an pour une, pour une rédaction et, euh, et pour des rédactions en plus qui paient qui évidemment beaucoup, beaucoup moins cher. Euh, moi, je fais aussi partie de, de, de, de, de ces gens qui, euh, qui continuent à vivre parce que je travaille aussi pour un groupe, euh, enfin pour un journal, euh, Le Monde où... Euh, les piges sont assez élevées, on respecte. Euh, enfin, si je vois sur ma, sur ma fiche de paix, on respecte l'ancienneté, on respecte euh, enfin, tout, toutes sortes de choses qui sont pas forcément respectées ailleurs. Euh, la seule chose où, où ça bloque, c'est toujours pareil, c'est. Euh, moi, ça fait 12 ans que je suis pigiste au, au monde, je, je suis fidélisé au monde, où j'ai la clé euh, du, pour rentrer au, au monde. Je fais partie des. Pratiquement des meubles maintenant, mais toujours pas, toujours, pas, euh, toujours pas salarié. Des fois, je me demande si, si, si on te proposait de te salarier, qu est-ce que, est que, est que, est que finalement ça te. Euh, dans quel état tu serais euh, Finalement, je me dis non. Aussi, euh, voilà, je suis aussi dans ce système parce que, euh, à trouver des, comme beaucoup de mes, de, de mes collègues, j'ai trouvé un équilibre. Euh, voilà Mes piges pour le monde, euh, euh, je, je reste propriétaire de mes, de mes photos, donc avec ces photos-là, ces photos -là, je, les, je, les, on les, je les place sur un site qui s'appelle Divergence, euh, où, où, où, où ces photos sont revendues à chaque fois. Sont, bon, quand quand j'ai un quart de page qui est repris dans le point ou dans, dans le nouvel op à chaque fois je, je suis payé en pige. ça c'est très important. Euh, ce qui fait que ça me met aussi à l'abri de, de ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est que les, les journaux ne payaient pas leurs factures, euh, les groupes ne payaient pas leurs factures, par contre, ils n'ont ils, ils ont jamais a, a, arrêté de, de payer les piges. Hein. Euh, donc, euh, voilà. Euh, je, moi, je voulais... Voilà, euh, alors, euh, je voulais vous parler de, du métier et tout, puis finalement, cet après-midi, j'étais je, je, en train de feuilleter ce comment on appelle ça un, un, un rapport, un manifeste publié par la, par la SCAM il y, a, il y a deux ans il toujours, euh, toujours de, et qui est toujours d'actualité et je vous conseille de, de le télécharger encore en, en PDF sur le site, de, le site de la SCAM tout est raconté là euh, et, et il y a un très très bon très très bon euh, Très très belle définition du, du métier de, de photojournaliste par, par Michel Diard. Et puis, il euh, y a aussi une, une interview d'une iconographe, alors là, qui est pour, pour moi, qui est absolument glacial. Euh, où on lui demande, bon, le métier de photojournaliste, aujourd'hui, euh, vous pensez que ça va mourir Elle dit oui, oui, je pense que ça va mourir, euh, etc., etc. Je pense que... Euh, alors, euh, pour ceux qui connaissent un peu le métier, euh, les rédacteurs photo, ça vous, ça vous dit quelque chose. Pour les autres, euh, il faut savoir qu'entre entre nous et les, les rédactions, entre nous, les photographes et les rédactions, il y, y a ces rédacteurs photo qui sont là pour euh, nous passer des commandes, pour prendre des photos, pour... Euh, euh, nous, on dialogue avec un service photo, euh, et qui, eux, euh, eux, pour la plupart, eux, sont, sont souvent euh, euh, salariés. Et je pense que la... Finalement, euh, alors, tout, depuis 37 ans que je travaille, moi j'ai eu, eu toutes toute sortes de relations avec des, des, ces rédacteurs photos. Il y a ceux qui, qui vous tirent par, par le haut, il y a ceux qui vous tirent par le bas. Euh, Cela j'évite de travailler, de travailler avec eux. C'est un, un grand luxe, mais enfin il faut pas il faut, il, faut, il faut passer par là. Euh, euh, et je pense que eux, les, les, je pense que les premiers à passer à, à la trappe, seront, ce sera eux, ce sera eux, parce que parce que bon, nous, on, nous on produit on, on toujours quelque chose. Euh, eux, euh, eux sont des malheureusement sont des intermédiaires qui qui, qui, qui peuvent apporter beaucoup, mais enfin qui pourraient malheureusement très très vite être, être euh, remplacés par le par le travail des des euh, comment ça, des maquettistes des, hein, des euh, de la direction artistique. De, de, de, de direction artistique. Mm. Euh, voilà, moi, je voulais vous parler de l'histoire de Marc. Marc, euh, c'est un ami, euh, c'est un collègue. Euh, il travaillait dans un quotidien qui était pas très loin, installé pas très loin d'ici, euh, jusqu'à y jusqu a jusqu peu. Et euh, Marc, euh, ça fait plus de 30 ans qu'il est, qu est, qu est pigiste dans ce, dans ce quotidien. Euh, Marc était, était, a été élu euh, délégué du personnel, euh, et, euh, parce qu'on peut être pigiste et, et se faire élire. D'ailleurs, je, je, je conseille à tous ceux qui. qui, qui à, à tous les, les... Moi, je l'ai été, été pendant 4 ans à, au Monde aussi. Je conseille à tous, les, à tous ceux qui sont fidélisés à un journal et tout d'essayer de, de, de, voilà, de, de, de, de se faire élire, pourquoi pas. Euh, ça, ça peut faire à, à, à avancer les choses. Euh, Marc, euh, Marc, il s'était battu. Euh, il s'était battu pendant plusieurs semaines pour, euh, pour l'intégration d'un rédacteur. Un rédacteur qui était puis juste lui aussi depuis très longtemps, il, il s'était battu vraiment très, euh, très longtemps. Et puis, et puis un matin, il arrive, là il prend l'ascenseur il prend avec ce rédacteur, il lui dit « Tiens, alors voilà, t'es content, t'as été intégré ». L'autre, il dit « Ouais, ouais, ouais, je suis content ». Et Marc, il dit « Tu sais, moi aussi, ça fait... » Ça fait, ça, fait ans, ça fait longtemps que je suis pigiste, j'aimerais bien un jour être salarié. Et puis l'autre ben lui, lui, lui répond Mais, mais, mais, quoi, mais toi, tu es photographe. Voilà, en, en gros, ce sont les relations qu'on peut avoir avec, une, avec une, une rédaction, avec les gens d'une rédaction. -ce que, comment c'est arrivé ça Peut-être qu'on y a nous-mêmes aussi travaillé, parce que. Euh, parce qu'on ne s'est pas beaucoup battu, finalement. C'est vrai qu'on dit toujours c'est un métier d'individualiste. Mmh. Oui, un métier de franc-tireur, oui, par, euh, par définition. Mais enfin, je, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, notre statut, en tout cas, nous place dans la couche sociale la plus basse d'une rédaction euh, et, et, et le plus souvent euh, à, à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on est, qu on est, on est prestataire de services, on est pigiste permanent ou non. Euh, bon, bref, on est, on est, encore une fois, vous l'avez compris, on n'est jamais salarié. Euh, alors, je vous ai dit, oui, on, on cherche, des, on trouve des, des stratégies de survie euh, jusqu'à maintenant. Ah oui, alors, on peut parler des agences. Euh, tout le monde pleure sur les agences. Euh, moi, j'ai connu ce temps des agences où, euh, finalement, les, beaucoup de photographes d'agence, des anciens photographes d'agence, maintenant, ont sont, on, on vieilli et comme... Euh, ils n'étaient pas payés en salaire à l'époque, euh, ils n'ont pas, pas de retraite, ils, ils, ils ont rien. Euh, C'est un peu... Euh, moi, je, moi Pour moi, l'époque des agences, moi, qui, moi, pour moi qui ai toujours été un photographe de journal, je trouve que l'époque des agences, euh, on pleure beaucoup euh, dessus, mais je ne suis, suis pas convaincu que c'était l'âge d'or qu'on y... Qu qu C'est vrai qu'ils gagnaient beaucoup d'argent. C'est vrai que l'argent coulait à flot, de Paris Match, de VSD, etc. Mais enfin, euh, de Géo et aussi, et aussi et, etc. Mais, euh, ce qui est sûr, c'est qu'après, les agences ont été rachetées, re-rachetées. Euh, Sigma a été racheté par euh, Bill Gates, c'est devenu Corbis. Puis un jour, ils se sont rendus compte que ça n'allait pas rapporter l'argent qu'ils voulaient. Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont fermé la porte, donc il euh, y a tout un tas d'archives. Je n'aurais pu dire ce que c'est devenu, si c'est euh, si parti en Chine, ou si ça a été racheté par les Chinois, ou si ça a été... Beaucoup d'archives de, beaucoup euh, de cette époque, euh, finalement, euh, faute de... De crédit pour les numériser, euh, dorment dans des dans des, dans des grottes euh, je ne sais plus trop pas, pas loin de Paris, où ils, ont, où ils sont à la bonne température, à la bonne hygrométrie et, et tout. Euh, voilà, euh, on s'est regroupé en association il, il, il y a une dizaine d'années euh, avec une, une association qui s'appelait Fait des photos, où, où euh, plusieurs photographes euh, euh, indépendants en euh, créant une association, euh, on, on, on a bien vu que le numérique arrivait, arrivait à fond et euh, on commençait déjà à travailler en numérique. Et on, on, décidé, on, et on, on a décidé aussi que le numérique, ce n'était pas, pas une malédiction, c'était plutôt pour le photographe, c'était plutôt une bénédiction puisque ça nous affranchissait euh, des labos où on, qui, qui nous prenaient finalement beaucoup d'argent, ça nous affranchissait de Kodak. Ça vous affranchissait, bon, après ça vous affranchissait pas de Apple et de, et de Canon et de ça, mais, mais euh, finalement, il euh, fallait voir aussi combien pouvait coûter un, un reportage quand on partait, quand on emportait 50, 60 films, c'était déjà beaucoup d'argent. Euh, si je... Ouais, 60 films, c'était bien euh, presque le prix d'un... Ouais, c'était... Euh, c'était 6 000, ça faisait à peu près 1 000 euros qu'on partait déjà avec le... euh... Donc on s'est dit, euh, voilà, on, on a travaillé avec un, une espèce de prestataire de service qui nous a construit un site et euh, et a fait des photos, c'est devenu un, une espèce de, de, de banque d'images. Euh, toujours une association. Donc toujours une association, ça veut dire très important puisque on n'était pas opéable, on ne pouvait pas être racheté par qui, par qui que ce soit. On était voilà. Et donc chaque chaque photographe euh, plaçait lui-même les photos sur le sur, sur, dans la banque d'images. Euh, les, les journaux venaient euh, s'inscrire, se loguer, venaient euh, télécharger des photos haute définition. Ça, c'était important parce que c'était une époque où on se demandait s'il fallait donner les photos en basse définition, en définition, basse définition, est-ce qu'on va nous les voler ou pas bon, Je pense que ce sont des, des, des, des questions qu'on ne se pose plus, mais enfin, on se les posait à l'époque. On a décidé de tout, de tout donner en, en basse définition à des gens qui étaient logués, donc on avait des traces. Et si j'avais une trace à l'époque, euh, je me remets dans le contexte, j'avais politique, euh, j'avais trois photos de Ségolène Royal qui étaient qui était, euh, téléchargées par le Nouvel Ops. Il fallait voir la, la, la semaine suivante dans le Nouvel Ops si, si ma photo était euh, ou même le Nouvel Ops euh, me prévenait à m'envoyer un justif et à ce moment-là, j'étais payé pour le quart de page, alors disons euh, quelque chose comme euh, le tarif c'est à peu près 300 euros pour un quart de page et là aussi, très important, on était payé, euh, et on est toujours payé en salaire, en pige. Ça c'est, euh, voilà. euh, Donc euh, ce fait des photos, euh, pour des raisons de statut, on a, on a été obligé de changer, ça s'appelle divergence, mais, mais ça, ça continue à, à contribuer à, à la survie de quelques, de quelques photographes. Euh, on, il y a 100, une centaine d'adhérents, ça m'étonnerait que les, les, 100, les 100 adhérents, euh, euh, Vivent vive vraiment de faire des photos, mais en tout cas, pour beaucoup de nous, c'est un apport euh, vraiment euh, très très important. Euh, J'avais noté aussi quoi, donc euh, le web, ah ouais, ouais, euh, bon, euh, l'arrivée du web, puisqu'on parle de l'histoire. Ça va, je ne suis pas trop, c'est pas trop long Tu crois le mettre D'accord. <rire> ok. Euh, le web, euh, c'est vrai que photojournalisme, euh, liste comme, euh, comme les Français en ce moment, les Français en ce moment arrivent, voient arriver une, une nouvelle génération de, de types arrogants euh, qui, euh, qui, qui, qui prétendent euh, euh, incarner la jeunesse euh, et la modernité. Euh, nous, on les a vus arriver il y a dix ans, c'était des, des, des, des jeunes journalistes de... C'était pas les mêmes évidemment, mais c'était à peu près la, qui, des, des, des jeunes journalistes qui, qui venaient, qui qui, qui débarquaient dans, les, dans, les, dans, dans les rédactions web. Alors euh, certains sont restent, enfin, comment dire, euh, euh, ces gens-là euh, euh, comptaient pas faire paraître beaucoup de photos, évidemment, puisque la photo était l'image était, était, était importante. Bon, mais. Euh, a chaque fois qu'on allait leur parler de droit, ils nous regardaient, soit ils nous regardaient avec des grands yeux, soit ils nous rayonnaient. Pour eux, une photo c'était gratuit. Euh, le problème, c'est qu'on a laissé faire aussi parce qu'à chaque fois qu'il y avait une photo qui paraissait sur un, sur, un, sur, un, sur, un, sur un site web, par exemple du Figaro, ça correspondait aussi à une, à une parution dans le papier. Et on était, on était bien payés pour l'apparition pour, pour dans le papier. Et pas du tout. Ou, ou pas du tout, ou très peu payé euh, dans le, sur le web. Euh, je me souviens encore, à chaque fois, quand on voulait se faire payer une photo de photos du web, où les gens nous disaient, mais tu sais, euh, on n'a pas de crédit. Voilà, Alors, on vous répondait, on il n'y ouais. a pas d'argent pour ça. Il a fallu se battre, il a fallu... Et puis finalement, maintenant, les, les, les rédactions web, le, la, plus, le, la plupart du temps, euh, travaillent avec les photos de l'AFP, parce qu'il y a des forfaits, etc., euh, les jeunes, euh, donc qu'est-ce que qu'est-ce que j'avais noté aussi euh, Oui, c'est oui c'est forfait, c'est forfait, ça contribue énormément, les forfaits. Alors ce qu'on appelle les forfaits, c'est-à-dire bon, l'AFP va vous dire, euh, va proposer euh, les grosses agences, filaires pour la plupart, vont euh, euh, Reuters, AFP, SIPA, euh, CMI aussi, mais enfin c'est plus, plus difficile. Euh, pour, euh, je sais pas quoi, pour, pour 5 000 euros dans, la, dans, dans, le, dans le mois, vous allez pouvoir prendre tout ce, toutes les photos que vous voulez. Bref, c'est gratuit. Euh, donc, et, donc, je sais bien qu'une qu qu rédactrice photo qui va travailler dans, dans un, pour un magazine, entre, la photo, la, la photo d'un un, un photographe indépendant qui, elle va être oblig, qui va être obligé de payer 250 euros ou 300 euros, plus les charges sociales, ou la photo a, qui va coûter euh, final, qui, qui est pratiquement gratuite de l'AFP, elle, elle, elle, elle va choisir euh, forcément celle de l'AFP. Donc ça contribue énormément, énormément à, à, à précariser les photographes, euh, notamment euh, ben, tous, tous hein, ceux, ceux, ceux, qui, ceux qui, font, no, enfin, notamment ceux qui font de l'actualité. Euh, le chômage, le chômage. Est-ce que en fait on n'a pas de chômage? Puisqu'on euh, ne sait jamais si on va travailler ou, ou pas euh, la semaine prochaine, ou demain, ou, ou tout à l'heure, euh, ou si je vais si on va vendre un, un quart de page. Toujours difficile de s'inscrire au chômage. Quoi. Alors, euh, moi, je pense qu'une des, des meilleures choses, mais enfin, il n'en a jamais été question, je suis peur qu'il n'en soit jamais question, ça serait, ça serait un statut d'intermittent, quoi comme les intermittents, c'est-à-dire, voilà... Quand on travaille, il faut savoir, il a, la, la, question, la, la question, elle est, elle est simple. Est-ce que le photojournalisme est d'utilité publique ou non Est-ce qu'on a besoin de photojournalisme Ou alors, est-ce qu'on fait travailler Est-ce qu'on fait continuer à, à mourir Et il ne restera plus que les grandes agences euh, télégraphiques, ce qu'on appelle télégraphiques, parce que même les agences classiques, type SIPA ou ABACA, ou un chien qui ne sont pas... Euh, Vont mal, on le sait, ou et tout ça, on va mal. Celles qui survivent encore sont celles, euh, sont celles qui... Sont, sont, C'est l'AFP, un peu avec votre, votre argent et le mien. Euh, Reuters, qui est un gros groupe, euh, qui, euh, le groupe Tom, Thompson il, il me semble. Euh, voilà, mais euh, ça, ça, il arrivera à un moment, ça a posé un problème de, de démocratie. Est-ce qu'on a on a pu critiquer l'ex-Union le, soviétique, et peut-être à, à raison, parce qu'il y, qu y, euh, y avait une agence unique, c'était l'agence TAS et que, que tout fonctionnait autour de ça, mais on, on, on finit par y arriver. Euh, il, va falloir, il va falloir réfléchir à ça. Donc il va falloir peut-être aussi euh, que les pouvoirs publics se... Euh, s'occupe un peu mieux que ce qu'ils ont fait du, des, des, des jeunes et, ou, ou moins jeunes euh, photojournalistes. Euh, pour terminer, euh, deux points, euh, les politiques sont en train de nous mettre au chômage aussi. Il hein. ne faut pas, faut pas se, se, se faire d'illusions. Euh, quand on... Quand, euh, ben, notamment à l'Elysée, hein, faut pas... pas <rire> C'est sûr. Quand on... Euh, on fonctionnait avec des poules, les, les, les poules c'était c'était à chaque fois une agence télégraphique, une agence classique, une agence un, un photographe un photographe de euh, de quotidien, mais il y avait aussi les toute la, la cour qui était remplie de de photographes qui, euh, qui essayaient comme ça de gratter de gratter une image qui, arri, qui arrivaient de temps en temps qui faisaient qui faisait une bonne image qu'il a et qu'il vendait euh, qu'il un quotidien un, un quotidien ou à ou un hebdo. De plus en plus c'est vrai que la la communication, euh, les politiques, notamment celle de l'Elysée, a tendance à, à refermer, refermer les, les poules, à, à décourager les, les photographes indépendants à venir dans la cour de l'Elysée, qui leur a été ouverte juste avec la carte de presse. Et, euh, et, et donc forcément, euh, ben, euh, doucement, doucement, il y a des gens qui... Euh, qui vont, plus vivre, qui vont plus vivre de ça, et ça c'est grave. Et euh, qui est-ce qu'on met qui est-ce qu'on met en. Qui, à, qui est qu'on autorise euh, ben, Les photographes, les photographes, les communicants de, de l'Elysée, qui font eux-mêmes leur, le, leurs images. Et euh, l'agence unique, encore une fois, l'AFP ou Reuters, donc poule unique. Euh, et puis, euh, alors.. On a beaucoup parlé aussi... Euh... C'est vrai que je... c'est difficile de parler à la place des jeunes photographes. <rire> J'aurais voulu qu'il y en ait plus encore une fois, mais peut-être que j'en vois au moins deux, là, mais qui, qui vont pouvoir s'exprimer. Se, se, se, mais euh... j'ai l'impression qu'en ce moment, les... ben, pff, vu que dans la presse, c'est plus vraiment ça, euh... on a tendance à, à courir après les, après les prix courir après les prix, euh, courir après les, euh, les expositions dans les, dans, les, euh, dans les festivals. Alors tout ça, moi je moi, j'aime bien, je, je pense que c'est bien bon. moi, je, moi aussi j'ai eu quelques prix, mais à, à, à, encore une fois, puisqu'il faut parler d'évolution, euh, euh, bon, à l'époque quand je gagnais un prix, mais je, je partais en vacances, soit je payais mon gaz, mon électricité, soit, soit je, je, je faisais arranger ma voiture, je sais pas, à l'époque, quand j'en avais une encore. Mais euh, en ce moment, on a plutôt tendance à, à vouloir. Euh, euh, pour moi, les prix, c'est quoi C'est sur les nouvelles dames patronesse Voilà. Vous avez gagné un prix, bravo. Mais, mais attention, l'argent, vous ne vous en servez pas pour vous amuser. Hein. C'est pour aller, pour aller euh, investir dans un autre, dans un autre euh, reportage. Euh, moi, je ne pense pas qu'on bâtisse euh, une carrière sur des prix. Par définition, ça dure de temps, les prix, et puis euh, il n'y en a, voilà, y a, y a, y a, y a qu'un sur 20 qui qui gagne, qui va gagner 5000 euros. Euh, et là encore, la, la, la main qui donne sera plus heureuse que celle qui reçoit, parce que les, les, les gens qui, qui ont été au jury soit sont des, des gens qui ont été, qui sont, qui sont du métier, qui sont des, des travailleurs d'action, qui sont, qui sont des salariés, qui... Euh, euh, les gens qui, sont, qui travaillent à les festivals souvent sont payés, alors que les photographes qui, qui exposent le, souvent ne le sont pas, etc. Je pense que c'est un palliatif. Et euh, je, je dirais même que pour une, pour une profession qui meurt, ce sont des, ce sont des soins palliatifs. Quoi. Euh, je ne pense pas que euh, euh, photographier un homme qui crie, euh, euh, essayer de... Essayer de, de, de, de Essayer de, de, de, de le raconter, euh, c'est pas une compétition. C'est pas une compétition. Donc euh, voilà, moi, cette course au prix, euh, je pense qu'un journaliste vaut mieux que ça, ou un photojournaliste, qu'on le mette en compétition, qu'on le mesure, qu'on le, qu le, qu le compare aux autres, etc. Moi je ne veux pas mon, mon, mon métier de cette manière. Euh... Voilà, donc euh, c'est un, un tableau un peu noir, je trouve. Euh, moi, je trouve parce que malgré tout, euh, on parle de l'âge d'or. Je pense que l'âge d'or, euh, et puis parce que je vois des, des, des, des têtes connues dans la, dans la salle et qui, qui, qui, qui, qui, qui croient en ce métier, qui ont envie de, de le faire, je pense qu'il faut, qu faut absolument continuer. Je pense que l'âge euh, d'or, il est, il est toujours devant nous. Euh toujours eu... Euh, ça n'a jamais été simple. Personne n'a dit que c'était simple, même dans les années 80, etc. Il euh, ne faut pas, faut, faut, pas, faut, pas, faut pas rigoler. Il y avait toujours euh, une génération euh, entière de, de, de, de, de, de jeunes photographes qui, qui, qui, arrivaient, qui arrivaient là sur le marché. Puis il y en avait 5, 6 qui, euh, qui s'en sortaient parce que c'était ceux qui avaient le... Ce n'était pas non plus du darwinisme, hein, heureusement. Mais il y avait, ils avaient un peu plus flingue que les autres. Ils, avaient, euh, ils savaient mieux raconter que les autres et... Euh, et certains, sont, et, et certains sont toujours là et je pense que ce sera toujours, ce sera toujours comme ça. Euh, la seule chose, ça sera qu'avec le web, il il puisqu'il n'y aura plus que cette euh, que, que ce média, il va il va falloir être ferme et, et faire en sorte que les prix euh, augmentent euh, pour que les photographes pu, puissent en vivre décemment. Ça va. Comment il va Merci Jean-Claude. C'est vrai que la situation, elle n'est pas, pas bonne pour les reporters photographes. Ah déjà, je voulais, je voulais aussi me, me présenter, euh, rajouter deux, trois trucs à ce que tu as dit. Euh, donc effectivement, je suis secrétaire général euh, du syndicat national des journalistes CGT depuis euh, 2010 et euh, très préoccupé euh, par le sort de la photographie euh, dans la presse et évidemment le sort des reporters photographes, parce que je suis rentré dans le métier, pas en étant photographe, mais en étant au contact des photographes, parce que j'ai été embauché par le groupe Prisma Media en 1999 pour le lancement de la version française de National Geographic. Et donc la version française, de National Geographic, enfin la maison mère américaine, National Geographic, évidemment fait une grande place à la photo, et est encore une revue euh, qui donne le temps aux photographes, qui font des reportages, alors ils ne sont pas nombreux évidemment les photographes, Font des reportages pour National Geographic us mais qui leur donne le temps de de, de de faire leur travail d'aller sur le terrain s'il faut y aller deux fois ils y vont deux fois etc et ce qui avait été un peu euh, et j'en parle parce que c'est à, à ce moment là en 1999 qu'on s'est rencontré avec jean claude puisqu'il a il a participé au lancement puisque l'objectif était au départ de faire une revue euh, française de ce national Geographic américain euh, et là, on retrouve tout de suite les logiques capitalistes à l'œuvre dans la presse et les médias dans ce pays. Le groupe Prisma Media, qui est une filiale du groupe allemand Bertelsmann, géant des médias, hein, plus de 100 000 salariés dans le monde, qui possède rien qu'en France M6, RTL et donc le premier groupe de presse-magazine, dont le nom n'est pas forcément super connu, Prisma Media, mais qui a quand même... Euh, qui est lu qui a 25% du marché de la presse magazine française et qui est lu au quotidien par un Français sur deux. Donc c'est des revues de très grande qualité, comme euh, Gala, Voici, Femmes Actuelle, Télé Loisirs, euh, j'en passe et des meilleures. Et il y a euh, quelques revues qui avaient été d'ailleurs euh, lancées un peu, j'appellerais ça des caches-sexes de la grande... Euh, la grande presse populaire magazine, euh, donc il y avait Géo dans ce, dans ce cas-là, Géo qui est le, le magazine qui a fondé le groupe en France, puisque Géo évidemment est un magazine allemand au départ, hein, qui s'appelle Géo. Et donc quand les Allemands sont arrivés en 1979 pour lancer euh, Géo et créer le groupe Prisma, qui était à l'époque évidemment Prisma Presse, on ne parlait pas encore de médias, on ne parlait pas de numérique, on ne parlait pas de bimédia, trimédia, tout ce que vous voulez. Euh, le lancement c'est d'abord fait par Géos qui a donné un peu une image de marque au groupe euh, à l'époque, puis est venu le temps de la grande presse populaire des années 80 donc je vous ai cité, Femmes Actuelles, Gala Voici, etc. et qui ont été des usines à cash mais quand je dis des usines à cash c'est euh, des années les années 80-90 où les actionnaires allemands euh, de Prisma média à l'époque Prisma Presse euh, Recevait en dividendes en moyenne 50 millions d'euros par an. Voilà. La crise de la presse fait qu'on est tombé, euh, on va dire, à 20 millions de dividendes pour une entreprise qui a 1000 salariés en CDI, dont 500 journalistes. Nous sommes basés à Gennevilliers. Euh, ça, il le cache un peu. Hein. Euh, nous sommes basés à Gennevilliers pour faire une économie de 3 millions d'euros de loyers par an, puisqu'avant, nous étions dans Paris. Donc ça, c'est ce qui se passe dans l'ensemble des groupes de presse. Vous avez vu que les groupes de presse sont en train de basculer vers l'ouest parisien et de quitter souvent Paris. Et donc, euh, quand les Américains ont voulu lancer... J'en reviens à National Geographic. Quand les Américains ont voulu lancer National Geographic en 1999, évidemment... Bertelsmann et Prisma Media ont récupéré les licences dans les pays européens où National Geographic a été lancé pour ne pas faire d'ombre à Géo, évidemment. Alors il y a sûrement eu un deal avec les Américains en termes financiers pour que les, fin les Américains ne perdent pas trop, mais il était évident dès le départ... Malgré, ce qui nous avait, malgré la soupe qui nous avait été vendue, que National Geographic France allait produire plein de reportages, embaucher plein de photographes, euh, arriver à 400 000 exemplaires, etc., dix euh, bah, ans après, euh, c'était en 2008... Euh, J'ai dû quitter euh, National Geographic pour passer sur Géo, ainsi que la directrice photo et directrice artistique National Geographic. Les reportages ont été arrêtés, et maintenant vous pouvez regarder National Geographic France, c'est à 90% de la traduction de l'Américain. Et National Geographic France, il reste 5 salariés voilà, dans la rédaction. Oui, pour traduire, ce n'est pas compliqué. Hein. Euh, et donc c'est comme ça que je suis passé sur Géo à partir de 2008, et euh, je vous parlerai de Géo euh, tout à l'heure parce que Géo est le picture magazine par excellence il est vendu comme ça, et il est vendu à la rédaction aussi comme ça et Géo fait cette semaine l'actualité puisqu'il y a eu un long article d'arrêt sur image sur l'état catastrophique des salariés de la rédaction article qui depuis a été complété par un article aussi que je vous conseille qui est publié dans Téléops. je reviendrai tout de suite après sur la situation à Géo parce que c'est la place de la photo. Euh, le conflit porte sur l'évolution éditoriale et la place de la photo. C'est ça qui est très intéressant par rapport au, au débat de ce soir. Et alors, en complément de, de ce que... et en introduction, et en complément de ce qu'a qu dit Jean-Claude, dans l'excellent euh, rapport de la SCAM « Photojournaliste, une profession sacrifiée », je crois que tu l'avais mis aussi sur... le. Euh, ouais qui a donné lieu au manifeste, qui est aussi sur le site d'Acrimed hein, pour, pour annoncer le truc, donc le manifeste de la coordination dont je vous parlerai après. Euh, et Un éditorial d'un ancien photographe qui malheureusement ne peut plus, euh, n'est enfin, euh, plus photographe, n'a plus sa carte de presse parce qu'il n'a plus les, les ressources financières qui lui permettent d'être journaliste, a fait un éditorial, il s'appelle Thierry Ledoux, il est président de la commission des images fixes de la SCAM, c'est la commission qui s'occupe de la photographie à la SCAM. Il, avait, euh, il a appelé son, son édito, je vais juste vous en lire quelques lignes, « Le photojournalisme, laboratoire social du libéralisme économique ». Et Thierry dit ça. Pourquoi faire aujourd'hui, et c'est aussi un peu par rapport au monde qu'on est ce soir, par rapport au nombre d'années où on essaie de lutter pour cette photographie de presse, que je veux lire ces quelques lignes pourquoi faire aujourd'hui un état des lieux du photojournalisme, alors, que, alors même que tout a déjà été dit ou presque sur la question Rapports et études se sont succédés, un observatoire a été créé, le diagnostic a été posé. Alors, rien, rien ou si peu n'a été entrepris. Pourquoi Parce que les éditeurs de presse se satisfont pleinement de cette situation qui génère des économies et permet de dégager de la rentabilité à court terme. Baisse en, volume et, baisse en volume et en prix des achats d'art, baisse des effectifs, précarisation, externalisation, forfaitisation et remise en cause du droit d'auteur dans son périmètre et sa nature. Face à cette situation, nos interlocuteurs, que ce soit au ministère de la Culture et de la Communication ou au ministère du Travail et des Affaires Sociales, nous écoutent mais ne nous entendent pas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que... Face à la disparition des... Des, des photojournalistes. Quand on dit disparition, c'est vraiment disparition. Jean-Claude n'a pas donné de chiffre, mais il y a dix ans, il il ans, on était en gros, on va dire, à 37 000 cartes de presse en France. 37 000, 37 500. Depuis, on en a perdu 2 000, 2 500. Actuellement, nous perdons 500 cartes de presse par an en France. Hein, la, la baisse du nombre de journalistes s'accentue d'année en année. Euh, sur ces 35 000 cartes de presse qui restent aujourd'hui, il n'y a plus que 700 cartes de photographes. Sur 35 000 cartes de presse, il vous reste 700 photographes qui ont encore qui, les ressources, enfin qui, qui arrivent à vivre euh, les, des ressources pour obtenir la carte de presse. Je crois que je m'étais déjà exprimé pas à la tribune, c'est la première fois, mais euh, en venant ici, je rappelle que pour être journaliste, et obtenir sa carte de presse, il y a deux conditions. Évidemment, avoir la majorité de ses revenus dans la presse, c'est-à-dire 50,01%, et bénéficier de revenus qui correspondent à la moitié du SMIC mensuel. D'accord Vous voyez que ce n'est pas un niveau extraordinaire. En sachant que la carte de presse, nous avons, comme, euh, nous a, nous a, pour essayer de récupérer le maximum de, de, de, de, de collègues qui n'arrivent plus à avoir la carte, nous avons une valeur SMIC qui correspond euh, en gros à 80% du SMIC actuel. Nous n'avons pas revalorisé le SMIC. Enfin, nous n'avons pas suivi les revalorisations du SMIC. Donc en plus, on est sur un SMIC très sous-évalué. En gros, euh, les journalistes pigistes qui gagnent, qu'ils soient photographes ou pas, qui gagnent 5 000 euros par an obtiennent leur carte de presse. 5 000 euros par an. Alors évidemment, il faut qu'il n'ait pas à côté 7 000 euros de revenus d'autres activités que la presse. C'est là où il y a un... Euh, ce qu'on se rend compte, c'est que les photographes aujourd'hui n'arrivent plus à avoir la carte, pas parce qu'ils n'ont souvent, pas forcément parce qu'ils n'ont pas assez de revenus presse, ces fameux 5 000 euros, mais parce qu'évidemment, ils ont d'autres revenus. Comment on fait pour vivre avec 5 000 euros sur l'année On ne peut pas vivre. Surtout quand derrière, vous n'avez pas le chômage. Euh, donc, ils ont d'autres revenus. La com, l'enseignement, d'autres activités qui font que la carte leur est refusée. Donc, évidemment, c'est un débat qui dure depuis très longtemps au sein de la, de la carte de presse. Est ce qu'il faut assouplir Est-ce qu'il ne faut pas assouplir Enfin, bon, ça, je ne vais pas ouvrir le débat ce soir. Mais voilà, sachez ce que je voulais vous dire. Il reste 700 reporters photographes dans ce pays, 450 en CDI dans les rédactions, il n'y en a quasiment plus, ils ont été éliminés euh, et 250 rémunérés à la pige. donc voilà ça c'est la situation, quand il y a 10 ans c'était le double il y a 10 ans il y en avait 1500 et là en gros on est sur une perte je vous ai dit le chiffre, le chiffre exact c'est euh, le bilan 2016 de la carte de presse qui est sortie euh, peut-être au 10 janvier 2017 qui nous donnait 704 cartes J'attends le chiffre de janvier 2018. J'espère qu'on sera au moins à 600. Mais je doute. Je doute. Donc voilà, c'est vrai que la situation est catastrophique. Euh, ça fait... Euh, alors qu'on n'a jamais vu autant de photos. C'est ça qui nous rend dingue. Et donc, alors qu'on est une profession très divisée, les syndicats de journalistes ne euh, sont pas connus pour faire euh, du travail intersyndical, euh, permanent, euh, c'est pas non plus... Ouais, on n'est pas dans de l'unité... Euh, on n'est pas dans de l'unité... Euh, euh, unité très forte, quoi. Là, Il y a deux questions où on est tous unis. C'est la question internationale, évidemment, quand des confrères euh, ou pour la libération de Loubureau qui était emprisonné en Turquie, ou des photographes, qui n'arrivent pas, qui sont blessés sur des, des théâtres de guerre et qui sont partis évidemment sans couverture sociale parce que les employeurs souvent ne donnent pas de couverture sociale même quand ils commandent des sujets donc voilà sur ces sujets là on est dans l'unité et sur la question des photographes ça fait 15 ans qu'on se bat, l'ensemble des syndicats de journalistes, l'union des photographes professionnels qui s'appelle l'UPP les sociétés d'auteurs comme la SAIF euh, ou la SCAM on est tous unis et on a tous travaillé ensemble c'est ce qui a donné le manifeste dont tu as parlé et depuis 10 ans 15 ans on obtient des rapports on obtient des missions on obtient que la ministre aille au festival de perpignan du photojournalisme on obtient que la ministre aille à arles on obtient que la ministre évidemment lance des bourses lance des petits prix saupoudre mais ça c'est de la gestion de la misère ça ça ne nous intéresse pas voilà c'est pas ça qui sauvera le métier euh... Alors que c'est capital. C'est capital. On voit l'importance, par exemple, qu'a eu la photo du... Quoi C'était le petit Edan qui était sur la plage, là à Edan, voilà. On voit comment la photo... Euh, la photo, c'est pas de l'illustration. La photo, c'est de l'information. Et ça, les patrons de presse, c'est clair, ils en ont plus rien à faire. Totalement plus rien à faire. Et c'est là où je vais en venir à ma deuxième partie euh, sur mon groupe... Oui, avant ça, évidemment, les photographes, parce qu'avant, on avait quand même beaucoup de photographes dans nos rédactions, en CDI, hein, comme un salarié, un CDI en pied, quoi, dans les rédacs, euh, avec des salaires qui ne sont pas forts, il hein, ne faut pas croire, les photographes, euh, ils sont dans les barèmes, ils sont dans les barèmes des journalistes, par forme de presse, presse quotidienne nationale, presse quotidienne régionale, presse magazine, c'est des salaires qui tournent, à... les minima sont à 2002, 2100, 2300 euros brut, quoi c'est pas des voilà c'était pas ils sont pas haut dans les barèmes quoi. et même là on les a supprimés euh, à prisma média par exemple il reste plus qu'un photographe à VSD et on attend qu'il parte parce qu'il est trop vieux mais il est trop vieux pour faire partir parce qu'avec les indemnités de licenciement journaliste un mois un mois par année d'ancienneté c'est un peu trop donc on le laisse on l'envoie même plus faire de sujet il tourne souvent il est chez lui le deuxième on a réussi à le faire partir on a négocié mais bon, mais ils veulent plus de photographes, ça c'est clair. Et alors, plus de photographes pour deux raisons. Euh, un, évidemment, parce qu'ils essaient par d'autres moyens d'avoir des photos, soit des photos gratuites, soit des photos, etc. Et surtout, la polyvalence. La polyvalence aussi tue beaucoup ce métier. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des journalistes, alors ceux qui m'ont déjà entendu vont dire que je me répète, mais souvent on se répète beaucoup. Euh, le journaliste est un couteau suisse. On dit au rédacteur, maintenant, à Prisma Media, ou dans toutes les boîtes, on lui dit, bah, tu vas aller faire ce reportage-là, ou tu vas couvrir cette conférence de presse, tu fais ce que tu veux, enfin voilà, tu vas aller faire ce sujet-là, tu reviens, tu fais le sujet papier, le sujet pour le web, tu as pris des photos avec l'iPhone, puisqu'on t'a donné une formation d'une demi-journée, comment faire des photos avec l'iPhone, tu vas faire une vidéo avec l'iPhone, puisqu'on t'a fait une formation une demi-journée euh, de vidéos avec ton iPhone, et tu reviens et tu montes la vidéo, s'il te plaît. Hein, parce que quand même... Et puis après, si tu as le temps, tire à nettoyer les chiottes parce qu'on a externalisé ça aussi, et puis la boîte, de Je vous en passe, et des meilleurs. Donc voilà, la polyvalence a tué. Et moi, quand j ai, j ai, j ai, en tant que secrétaire général, euh, le problème, c'est là. Et c'est pour ça qu'on peut vous paraître un peu parfois... Euh, mais bon, on, on garde le on est des militants. Mais par exemple, un journal gratuit comme 20 minutes, alors beaucoup, on a toujours, on a pu beaucoup critiquer ces journaux gratuits qui ont aussi une part dans la, la baisse de diffusion des journaux payants. Mais bizarrement, à 20 minutes, il y a encore 4 ans, il y avait, il y avait 13 photographes en CDI. 13 photographes. Il n'y en a plus un. On a négocié ils nous ont appelé un jour, ils nous ont dit ouais, ils veulent, tous, ils veulent que les rédacteurs prennent les photos. Ah oui, polyvalence. Ils veulent tous qu'on parte. Ils sont tous syndiqués au SNJ-CGT. Le combat a duré un an. Ils sont partis avec des supers indemnes. On a bien négocié les indemnes. Voilà. Ils sont toujours adhérents du syndicat, mais on savait dès le départ que c'était réglé. La question était réglée. Il n'y aurait plus de photographes à 20 minutes, et c'est les rédacteurs qui font les photos. Donc la polyvalence, pour moi, et l'évolution du métier de journaliste, elle est aussi un élément très important dans cette affaire. Et je veux en terminer, avant ah bon, parce qu'il faut vraiment qu'on que, qu qu engage le, le débat, sur mon groupe Prisma Média. Ce que j'aime bien, en plus c'est filmé, donc comme on est en grand conflit en ce moment, ça va me faire plaisir. Euh, le groupe Prisma Média, c'est le premier groupe de presse-magazine français. Euh, depuis que Lagardère a commencé à vendre ses magazines, hein, depuis que Arnaud Lagardère pense plus au sport euh, qu'à qu ses magazines, dont il n'en a rien à faire. À part Paris Match, L et le JDD, le reste. Bon. Donc on est devenu premier groupe de presse magazine. Alors ça a été annoncé, tout, on ils l'ont fêté, ils sont très contents, etc. Euh, évidemment des magazines, des périodiques dont Géo, dont tous les magazines Gala, Voici, La Photo People etc. Vous imaginez le poids de la photo dans ce groupe de presse à Prisma Média, le budget photo sur l'année, il est de 15 millions d'euros 15 millions d'euros par an pour la photo euh, bon. alors les Allemands, un jour, euh, ils ont dit ouais, avant on avait 50 millions de dividendes maintenant on a 20 vous êtes encore à une rentabilité euh, qui est nette net de 5-6% mais qui est en fait avant avant charge etc., qui tourne plutôt à, à 12% ce qui est pas mal en sachant qu'un groupe comme Bertelsmann euh, annonce tout de suite la, la couleur, en dessous de 8% de rentabilité on est vendu hein. donc euh, bah, on parle à des journalistes quand ils disent ça c'est à des journalistes hein. mais bon c'est accepté tranquille et là donc ils, ont, ils se sont dit non il faut qu'on fasse des économies, on ne va pas réussir à faire nos, nos, nos 20 millions, on pourrait peut-être tomber à 18. La photo, c'est trop cher. La photo, c'est trop cher. Il faut qu'on trouve un truc. Alors, ils sont, cher ils sont allés chercher un cabinet. Vous savez, les cabinets, on appelle les cabinets de coskiller. Et alors là, c'est un cabinet de cos décomplexé, c'est peut-être l'époque qui veut ça, qui s'est appelé Arpagon. Donc, c'est un cabinet de coskiller qui s'appelle Arpagon qui a fait ses classes dans la presse, parce qu'ils ne sont pas beaucoup intervenus dans la presse quand même, ils sont intervenus aux Parisiens, où ils avaient proposé la fin du remboursement des notes de frais pour les localiers en région parisienne. C'est une très bonne idée. Bon, ils se sont tapés une grève aux Parisiens. Bon. Et donc la Prisma Média les a embauchés, avec comme objectif, faire des économies sur la photo. Et alors là où il y a toute la perversité du système, c'est que Arpagon, ils n'ont pas de fixe. Ils sont payés à l'économie réalisée. Ils prennent 30% du montant des économies réalisées. Donc, ils sont allés voir le grand patron de, allemand de Prisma Media, Rolf Heinz. Ils ont dit ouais, mais Tu dépenses 15 millions sur la photo C'est beaucoup trop cher. Tu paies beaucoup plus de tes confrères. Lagardère, il paie moins cher, je te le promets. Mondadori, il paie moins cher, c'est sûr. Moi, je vais te trouver sur 15 millions je te trouve 2 millions d'économies à faire sur les photos. 2 millions. Et je prends 650 000. Ils lui ont d'abord donné les 650 000, après il a, fait, il a essayé de faire les économies. Et là, le problème, c'est que dans des grandes entreprises comme Prisma Media, il y a encore des représentants du personnel. Il y a encore un comité d'entreprise, encore des délégués du personnel, encore un CHSCT. Et là, oh, c'est commencé, on a eu les remontées. On a eu les remontées d'agences photo. Parce que principalement, les économies demandées, enfin à faire, étaient sur les agences photos, les contrats d'agences photo. Parce que les pigistes, dont a très bien parlé Jean-Claude, ils sont dans un, dans un rapport totalement défavorable. Ils sont en face-face avec les rédactions, avec le rédacteur en chef. Donc, eux, ça fait très longtemps qu'on leur a baissé leur pige de 30, 40, 50, 60%. Et pige, c'est salaire. Hein. C'est comme si à nous, on nous baissait le salaire du jour au lendemain de, de moitié. Une piche, c'est un salaire. Depuis 1935 et la loi Cressard de 1974, vous ne pouvez payer des journalistes qu'en salaire. Un journaliste ne peut pas être rémunéré autrement. C'est la loi. La loi n'a pas encore changé, donc les journalistes doivent être payés en salaire. Le jour où on me dira la loi a changé, je pourrais regarder, mais là, pour l'instant, c'est du salaire. Bon. Et donc, euh, ils ont... Ils, sont allés, euh, ils ont commencé à tourner dans les... Donc, euh, évidemment, ça a déjà été fait le ménage sur les journalistes pigistes, les photographes pigistes euh, comme Jean-Claude. Donc, je prends l'exemple de Géo, qui était un magazine qui payait très bien les photographes à une époque. C'est vrai. Mais pourquoi Parce que c'est un magazine qui, il y a encore euh, 10 ans, diffusait 450 000 exemplaires par mois. Quand c'est vrai, aujourd'hui, ils sont tombés à 200 000 exemplaires. Donc, c'était un magazine à une époque. Il y avait 40 personnes dans la rédaction. Maintenant, on n'est plus que 26. Donc, euh, évidemment, la baisse du marché, le passage au numérique, l'absence de modèle économique du fait des dirigeants, l'absence de modèle économique sur le numérique. Parce que c'est sûr, à partir du moment où vous avez, fait des, vous avez commencé par faire des sites tout gratuits, où tout était open bar, quand vous dites au lecteur, maintenant, il va falloir payer, eh bien, je lui souhaite bon courage euh, aux actionnaires très intelligents. Enfin bon, Ça, comme donc, l'information n'a pas de coût. L'information est gratuite sur Internet, donc il faut faire baisser les producteurs d'informations. Voilà. Et les producteurs d'informations, on leur baisse leur salaire. Donc, Géo, quand il y, a, il y a 5, 6, 7 ans, un, un photographe pouvait partir 15 jours en reportage qui pouvait espérer avoir 6 000, 7 000, 8 000 euros, il est aujourd'hui à 3 000 euros. 3 000 euros pour deux semaines. Et ce n'est pas 3 000 euros comme ça cache. Il y a le matériel à payer, il y a le repérage, il y a le travail derrière. Il y a le tra... Parce que c'est des... du... du... en plus du numérique. Donc il, faut... il y a les légendes d'affaires, il y a tout ça. Ce n'est pas juste tu pars en reportage, tu t'amuses deux semaines et puis voilà. C'est du boulot. C'est du boulot de journalistes. Donc ça, ils avaient déjà fait le ménage là-dessus. Reste les agences. Le budget agence, c'est en de 8 millions. Et c'est là où on leur a dit on peut trouver 2 millions d'économies donc à des prestataires extérieurs. Donc en gros, ils sont arrivés et ils ont dit « On va aller voir tes agences avec qui Prisma collabore et on va leur dire de baisser de 25-30% leurs tarifs. Et s'ils ne baissent pas leurs tarifs, ils ne bossent plus pour Prisma. » C'est comme ça. Voilà. Donc voilà, par exemple, SIPA, qui est une agence connue, pour 2017, c'est 300 000 euros de chiffre d'affaires en moins. Cet été, SIPA a annoncé le passage de 30 à 24 salariés. C'est direct et des toutes petites structures, je vais vous lire juste un mail qu'on a reçu qui a été lu au comité d'entreprise de, de Prisma Média. Le directeur, c'est une agence dont tu as parlé, Abaca Presse, a donné en plus l'autorisation de le lire en comité d'entreprise. Donc Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas vous le lire. Comité d'entreprise, c'est public. Le groupe Prisma Média est le partenaire de l'agence Abaca Presse depuis sa création, en 1994. Ainsi, depuis près de 25 ans, l'agence Abacapresse n'a eu de cesse de répondre aux attentes du groupe. Les liens se sont ainsi renforcés au fil des années. Des centaines de nos reportages ont été publiés en couverture de vos magazines et nous vous avons accompagnés en partenaire lors de la mutation de notre métier vers la presse digitale. C'est donc avec stupéfaction que j'ai appris le 9 mars 2017, par un simple appel téléphonique dont j'ai été l'initiateur, à votre mandataire la société Arpagon, qu'après discussion avec les rédactions et la direction du groupe, l'agence ABACAPRESS ne ferait plus partie, dans les jours à venir, des fournisseurs d'images du groupe Prisma Média. Selon la société Arpagon, les responsables de services photo et les rédacteurs en chef auraient décidé de ne plus collaborer avec ABACAPRESS, quand bien même le groupe Prisma Média n'aurait rien contre ABACAPRESS. Cette annonce intervient en conclusion d'un processus d'appel d'offres que le groupe Prisma Media a entendu lancer pour la première fois en novembre 2016 donc ça c'est l'action Arpagon et qui s'est déroulé dans des conditions surprenantes au point de découvrir la transmission à la concurrence de données confidentielles relatives à notre agence Je vous rappelle qu'en 2016 Prisma a utilisé 1975 images de l'agence Press sur ses supports print et 7659 photos sur ses plateformes web que les garanties financières données dans les contrats ont été dépassées. Notre offre éditoriale s'est d'ailleurs étoffée, etc., etc. depuis 2016 dans le domaine de la vidéo. Euh, Arpagon nous a interrogés à deux reprises. Ils m'ont indiqué que si ma proposition tarifaire avoisinait les 160 euros l'image dans la tranche de volume 2016, donc le volume vendu sur l'année, la proposition sera acceptée. « Depuis ce jour, aucune demande de révision n'a été faite, alors qu'il n'en a pas été ainsi pour tous. Notre proposition est de faire une baisse de 10%. Elle a été jugée insuffisante, donc nous avons été déréférencés. » Voilà, puisqu'il faut un minimum de 20 à 30% de baisse. Donc évidemment, par l'action au CE, à Bacapresse a été réintroduit. Et donc, par l'action euh, des, des représentants du personnel, de certains services photos, parce qu'en plus, ce qui est totalement pervers, c'est que tout se fait comme on fait d'habitude, vous, ça... enfin, vous savez comment ça se passe maintenant. Tout ça est fait sur un mode participatif, on va convier les services photos, on va leur dire bah « alors les gars, ils sont un peu chers quand même, hein. qui sait qu'on déré... qu va déférencer là ?» De en... toute façon, il faut, en dé... il faut en déréférencer, vous pensez à qui Vous imaginez C'est les services photos qui décident. Il y en a qui jouent le jeu, il y en a qui ne jouent pas. Évidemment, si on a les infos, c'est qu'il y en a qui ne jouent pas. Et il y aura toujours des gens qui ne joueront pas le jeu. Donc voilà, au final, les 2 millions d'économies sont transformés à 1 million d'économies au lieu de 2. est voilà ce qu'on a sauvé dans l'affaire, 1 million. Mais eux, ils ont touché les 650 000. Donc là, Prisma, ils essaient de récupérer du blé auprès des Harpagon. <rire> Donc voilà. Et dernier exemple, qui est alors là un exemple qui me touche encore plus, c'est l'exemple de mon magazine. Et là, j'en viens au, au, au fond de l'affaire, euh, avec cet article qui est paru euh, cette semaine... Euh, Array sur image et sur euh, Téléops, Burnout en série, la ligne joyeuse ne, page pas, ne passe pas chez, chez Géo. Parce que le fond de l'affaire, il est éditorial. Évidemment, on a des problèmes d'effectifs, de, euh, d'augmentation de la productivité, d'augmentation du nombre de magazines, parce que pour sauver leur peau, les éditeurs font des déclinaisons. Donc maintenant, Géo, avant c'était un magazine par mois, 12 par an. Maintenant, vous avez 26 Géo à l'année. Vous avez Géo Histoire, Géo Voyage... Parfois, géo, art. Enfin, vous avez de tout. Bientôt, ils ont même pensé à un géosport. Enfin, on peut tout faire. Hein. En Allemagne, il y en a 10 ou 15. Et donc, voilà. Et avec les mêmes effectifs, évidemment. Plus, il faut travailler sur le web. Donc, les, les CDI marment beaucoup. Euh, Et le problème, c'est que ça, ça va avec une évolution de la ligne éditoriale, qui est bien retracée dans, euh, dans cet article, où, en, en gros, il faut enlever tout ce qui est anxiogène. Voilà. Et c'est pour ça que là, la ligne joyeuse, on a appelé ça, parce qu'on a un peu. Non, on sait pas qui a fait cet article, mais voilà. Euh, et avec en sous-titre, les photos, maintenant, c'est l'Office du tourisme. Donc, il euh, y a des exemples, hein, voilà. Euh, on avait... Il y a eu un gros conflit qui a amené deux burn-outs euh, ce, en août, sur un numéro spécial qui devait être fait sur l'enfance. Où, en fait, donc, avec des, des, des thématiques, bah, les thématiques de l'enfance dans le monde, donc souvent la faim souvent l'exclusion, souvent la solitude. Et même sur ces sujets-là, il fallait des photos joyeuses. Alors c'est devenu, voilà, manger à ma faim, vous avez, je peux vous passer le dossier, être à l'abri, vous avez un enfant qui rigole, enfin c'est très sympa. Sauf que ça ne correspond pas du tout au thème euh, du, du, du magazine. Et comme on dit aussi dans le truc, on occulte la misère. Et la photo, là-dedans, elle a une place essentielle, et le choix de la photo. Et donc comment font les rédactions en chef pour casser euh, cette place de la photo, des services photo, des gens qui ont une, un œil, une vision, les gens avec qui tu as bossé dans les services photo pendant toutes ces années, et ben on met la photo sous la responsabilité et sous euh, le joug des directions artistiques. Les directeurs photos ont de moins en moins de poids. Euh, C'est maintenant la direction artistique, celle qui est chargée donc de faire les maquettes des magazines, etc., qui choisit les photos et les photographes, sans en avoir les capacités et l'expérience, voilà. Et c'est en ça que la, la, la situation est inquiétante, mais elle est, comme tu l'as dit aussi, euh, moi je pense que, enfin, j'arrêterai jamais de me battre pour les, les photographes, ça c'est sûr, et puis aussi je vois beaucoup de, de jeunes qui veulent aller vers ce métier, alors sûrement le statut, je le verrai peut-être pas, mais ça évoluera, les conditions d'exercice du métier évolueront, mais ce qu'il faut, c'est que la photographie qui est, est centrale dans l'information, conserve sa place, et qu'on y arrive tous ensemble, à, même si c'est un sujet, je vous dis, on est dessus depuis 10 ans, 15 ans, et malheureusement, vu le poids des entreprises de presse, vous savez par qui elles sont détenues, Akrimed s'est suffisamment exprimé à ce sujet, euh, alors qu'il y a des choses à faire, rien que sur les aides à la presse, toujours, un milliard, un milliard qui sont donnés à tous ces groupes. Un milliard, Prisma Média, qui fait la peau aux agences de presse, de, de presse, qui fait la peau aux photographes, qui fait appel à un cabinet de coskiller, qui bénéficie d'un taux de TVA hyper réduit à 2,1%, qui bénéficie de tarifs postaux irréels par rapport à, à, à ce qu'ils font socialement, qui bénéficie d'aide parce qu'ils arrivent à grenouiller par le lobbying, d'aide directe même, pour faire Capital.fr, Capital.fr, allez un petit chèque, 300 000 de l'État, de nos impôts. Donc là, on voit qu'il y a des choses à faire. Euh, mais il faut, euh, bah c'est comme partout, il faut, euh, il faut se regrouper, il faut continuer dans l'unité. Et euh, voilà. Voilà, merci.